Je crois qu'il est il a trouvé quelqu'un j'ai l'impression. J'ai pas le matou enfin. Ok. Grâce à Among Us, j'ai découvert les comics fables, comment t'as fait le lien. C'est... Enfin, je suis navré. J'suis... Désolé, hein, question de néophyte, mais... Ah, moi, bah, l'humour de, de... Pardon, de Borderlands, mais... J'ai passé très très bons moments hein, là-dessus. Hein. Vraiment. Hein. Walking Dead. Hein. Saison 1, elle est cool. Hein. Bah, pour l'instant, c'est vraiment nickel. Il y a un ou deux trucs qui sont plus... Du... qui sont de goût. Mais pour le reste. Hein. D'accord. Eh bien, je ne savais, mais pas du tout, Zelda. Mais je ne savais, mais pas du tout que c'était le précal. Genre, mais. Pas du tout, quoi. Ok. Ok. Wow! Il pleut des hags! Oh, il m'a vu. Aïe C'est pas vrai ça Bon Au moins, il est parti de l'autre... Bon, ils vont... F... Allez, vraiment Aïe, aïe, aïe Wow Non Oh non, j'ai pas de palette là Ok. Est-ce que tout se passe bien N'a qu'à dire oui. Oh la hague On me faut un petit totem là. Un petit totem là dans le coin Eh hey, oh Genre ici Oh non Non Là, ici C'est <rire> <rire> <suis> le fou <rire> Petit totem Là, ici dans le coin là. Là, dans le coin, là Mais quel enfer Là, ici, non Oh... Là, oui enfin. Par la puissance du swag. Sois béni. Par la puissance du swag. Donne-nous du pouvoir. Bah ben voilà Ça c'est ce qu'on aime, ça c'est ce qu'on veut. Ça c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on aime. Faut faire les totems au milieu. Moteur au milieu. on oh non, ok. Da. Ça a mis Ok. Ok, ok, ok. Très bien. On va aller faire le moteur là-bas au milieu. Ok Je demande. C'est bien le 30 la sortie de l'artiste. C'est... Euh, semaine... Ouais, c'est... Je crois bien, c'est pas mardi qui vient, il semble, ce qui est mardi d'après. Il me semble que c'est ça. Hein. Allez, finir moteur. Hein. Je vois pas pourquoi ça doit être le mardi, là, et... euh... qui vient. a pas de raison, en fait. Hein. je trouve ça hyper proche, par rapport à la sortie du PTP. J'ai pas vu d'infos qui disait que ça allait sortir le maradicule. Après, il faut me confirmer avec euh, une info chat de type... Euh, comment dirais-je euh... C'est un copain qui me l'a raconté, tu vois. <rire> oh, on va tomber là, oui. Il le tient, quoi. Non, il se soigne, bien ça. Ouais, l'artiste est vraiment cool. Hein. Je sais plus qui me l'a dit. Voilà, c'est ça, c'est l'info que je cherchais. Je sais plus qui. Enfin, Je sais pas. Il y a un ou deux soucis de réparation de moteur. Moteur au milieu qu'il faudrait faire absolument. Le problème, c'est que si on, si nos derniers gènes, c'est le moteur au milieu, là. Le moteur au niveau du pendu et le moteur du salon, Mais c'est. Tu foutu, en fait. Faut faire celui-là ici. Ok, c'était P. Là. Trois 3 heures. C'est pas Eh bien, merci infiniment pour tout cette Merci beaucoup. Très, très grand merci à toi. Bon courage à toi. Et merci pour tout. Bah des os hein Il va falloir y aller là hein. Mais non Arrête voilà c'est ça ce qu'il faut Viens Viens Allez parti Ok là on est ok. Là, là on est okay. Oh, est qu y a qu'un où est-ce qu'elle est Ça c'est ok. Le moteur du pendu va être fait. J'ai sauvé ouais. le gars. On va aller se soigner par là-bas. Faire attention quand même. Dans le salon. Faire ouais, mon coup d'huile. Coup d'huile. Ok, on va rentrer dans la zone ici pour soigner. Voilà. Il faudrait. Qui est le moteur du pendu qui soit fait. C'est le Razak. C'est ce qu'il faudrait. Hein. Parce que là, on peut. C'est-à-dire qu'elle nous met la pression, en vérité. Bonsoir, pinuche. Elle nous met la pression. Comme il faut. Mais oui, c'est ce qu'il faut ça Ça c'est ce qu'il faut. Et comme ça, on a détruit les moteurs. Enfin, on a réparé les moteurs. Merci infiniment, euh, cette belle, c'est énorme. Hein. Parce que là, elle sait pas où donner de la tête, c'est le problème de cette hag. Elle a essayé d'avoir les yeux plus gros que le ventre, pour le coup. Le soin ici a pas mal servi aux gens. C'est une map qui n'est pas énorme, hein, le salon. Elle a essayé de micro-mini-camp. Elle a quand même essayé aussi de jouer propre en vérité hein. on va reconnaître ça elle a pas... Elle a été dégueu mais comme une hague normale avec les capacités de base mais elle a pas été dégueu sale en fait elle a été dégueu propre hein. ce moteur là il est en train d'être fait voilà ça c'est ce qu'il faut ok bon bon bon bon bon pas l'impression qu'elle est non plus ajoutée des euh, des addons de malade. Bon, est tu foutu hein Toi, oh, te soigne. Est-ce qu'on a quelque chose à faire pour, euh, pour l'aider l'autre Je veux bien l'aider. Très belle casquette. Hein. C'est quoi je, je sais pas s'il va récupérer l'autre. Les os, hein. Pas convaincu, mais... Elle est là Bah ok, bah les os, hein. Oh Oh Allez, protection Oh Allez La chenille Oui Non Oh Bah alors celle-là de sortie mon gars Avec le DS qu'il a sauvé, mais en plus Le sauve est incroyable Incroyable GG la team